Épisode 4, mon garage préféré. Donc, je vous présente l'intérieur de la Bentley et le bruit et le bruit de la BMW. 8 dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et je trouve qu'il est très épuré. L'intérieur de la Bentley. J'aime bien. Voilà et c'est une belle lait, Continental Ceux qui ne se le savent pas, elle est électrique, hybride en fait, mais elle fait quand même un peu de bruit. A bientôt pour l'épisode 5.